Merci merci de m'avoir rejoint. Du coup, c'est vrai qu'on va parler d'OpenAPI, je vais commencer par faire une, une mini-slide avec mon nom, deux, trois petites choses. Après, je vous raconterai une petite histoire par rapport à un projet sur lequel on travaille depuis quatre ans maintenant. Et du coup, quand on travaille longtemps sur un projet, on doit le maintenir. Et quand on doit le maintenir, on essaye de faire les choses à peu près correctement pour éviter de se retrouver à galérer trop dans le quotidien. Il y aura pas mal de codes sur la fin, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez explorer ensuite, on pourra prendre le temps. Moi, je serai encore là toute la journée, je dors même là ce soir, donc euh, s'il y en a qui veulent durer un peu plus après, il n'y a pas de problème. Donc, je suis Stéphane Hélard, je suis directeur technique aujourd'hui chez CHE Studio. On est une petite société euh, qui est basée en ISEA, on fait du full remote. On est dans le développement de projets PHP. On recrute potentiellement, donc s'il y a des personnes que ça intéresse, n'hésitez pas aussi à venir nous parler. Je suis un petit peu formateur de temps en temps quand j'ai des demandes qui interviennent par-ci par-là, et j'essaye de contribuer Alors, dans des moments comme ça, ou un petit peu aussi sur des projets open source quand j'ai le temps. Pas forcément autant que je voudrais, mais ça permet quand même d'avoir un petit peu d'ouverture sur ce qui est possible de faire, sur pas mal d'outils, de, de pratiques qui ne sont pas forcément dans notre quotidien quand on est un peu dans le rush des projets. Cette conférence, à la base, elle a été faite pour développer un outil. Et si je reprends un peu les mots de Nicolas grecas de tout à l'heure, il y a un petit peu de conférence-driven design, parce que l'outil, j'ai promis que je le ferais, et finalement, il a été développé un peu plus tard, bien sûr, que ce qui était prévu. Mais je vous présente le résultat ici de ces explorations, et on va voir un peu ce que ça donne. Donc d'abord OpenAPI, avant d'aller plus loin, un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà utilisé ou rédigé une doc OpenAPI, savoir euh, globalement, euh, ok. Bon, on va quand même faire un tout petit tour, parce qu'il y a des mains qui ne sont pas levées, mais euh, histoire de savoir un petit peu d'historique d'où ça vient, et montrer un petit exemple qui nous servira après euh, de support pendant tout le reste de la presse. Donc globalement, bah, ça permet de documenter vos API, c'est pour ça que ça s'appelle OpenAPI. En 2009, c'est arrivé avec des gens qui étaient dans une entreprise et qui se posaient des questions sur comment fiabiliser un petit peu leur documentation. Et du coup, c'est Swagger, c'est le premier nom de l'outil tel que c'est arrivé. Ça a pris un peu d'ampleur en 2011, ça a continué son chemin. Et au bout d'un moment, ça a été récupéré par une entreprise qui s'appelle Smart Beers. Si vous utilisez les logiciels en ligne qui sont sur la doc officielle ou autre, vous voyez souvent le « Buy Smart Beers qui en haut à gauche de votre écran. Et du coup, eux, ils ont transmis en fait, le projet Swagger à une initiative qui était sous le couvert de la Linux Foundation. Donc aujourd'hui, OpenAPI c'est géré par une gouvernance ouverte. Donc c'est une projet qui est porté par tout un tas de personnes. Il y de de la documentation qui est publiée sur GitHub, tout ce qui va être réflexion avancée sur. Ce qui est possible de faire en fait tout ça c'est accessible de manière open et ça c'est assez intéressant parce ça se permet toujours de voir un peu la direction que ça prend, qu'est-ce qui sera possible de faire demain, les petits travers qu'ils ont rencontrés, etc. La toute première version d'OpenAPI c'est la version 2.0 de Swagger et aujourd'hui on a la version 3.1 d'OpenAPI. Il n'y a pas eu de grosse, grosse révolution dans le fonctionnement, c'est toujours des petits ajustements. Typiquement, comment je fais pour déclarer qu'une donnée elle est nulle ou pas, ça c'est des petites choses qui vont changer bientôt. Ça permet juste de situer globalement où on en est aujourd'hui. J'ai oublié de cliquer. Euh, C'est le nom qui va nous servir pour la suite. Donc pourquoi OpenAPI ben, On a vu qu'il y a des personnes qui se sont posées la question à un moment donné, donc il y a quand même déjà quelques années maintenant, sur comment je peux fiabiliser en fait, ma documentation, comment je peux la décrire cette API pour pouvoir finalement communiquer. Alors communiquer avec des humains, ça c'est une première chose, mais une API c'est fait pour communiquer avec des machines. Et donc du coup, on a besoin de décrire en fait quest ce qui va être possible, comment je vais pouvoir communiquer entre machines en utilisant ces différents, euh, les différentes possibilités de mon API. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend un peu de recul, ben, sur le web, tous les systèmes qui utilisent HTTP, hein, tous les navigateurs, ils font des calls d'API, même pour afficher une page en fait. On va appeler un serveur, on formule une requête, cette requête elle va être interprétée par le serveur et on récupère une réponse. Donc, globalement, il y a des API techniques qu'on va développer potentiellement dans le quotidien des projets, où on va permettre d'authentifier un utilisateur, récupérer des informations, etc. Mais OpenAPI, en fait, ça permet vraiment de décrire le comportement d'un serveur HTTP et qu'est-ce que je peux faire avec, c'est quoi les différences du réel, c'est quoi le format des requêtes qui est autorisé, qui est possible et du coup, c'est quoi le format des réponses qui va être récupérable. Donc aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de développeurs travaillent sur des applications qui contiennent au moins un petit bout d'API. Et c'est quand même assez sympa de savoir à l'avance qu'est-ce que c'est le format de réponse que je vais utiliser, qu'est-ce que c'est le format de données qui est accepté. Et ces documentations, à travers une API, elles ont un format qui est assez technique, parce que c'est écrit en YAML, en JSON, mais pour des développeurs qui font bah, typiquement du Symfony au quotidien, le YAML ça doit être à peu près euh, facile à manipuler parce que vous devez en écrire quand même régulièrement. Ils ne viennent pas juste OpenAPI avec un certain lot de euh, comment une documentation, une spécification, ils se sont aussi posés des questions sur comment, entre guillemets, bien faire les choses, c'est toujours un peu subjectif, mais comment je fais pour avoir une documentation d'API qui va me servir le plus possible dans mon quotidien? Donc, design first, c'est la première étape pour eux, c'est de dire je ne fais pas ma documentation après avoir écrit mon code, j'essaye d'utiliser ma documentation comme un contrat pour me poser des questions en amont, essayer d'identifier qu'est-ce que ça va être le comportement de ce point d'API, les différents types de réponses, les différentes données, les noms des propriétés, etc. etc. Le deuxième point, single source of truth, c'est on essaye de ne pas avoir plusieurs versions de documentation d'API qui est publiée à différents endroits, sur lesquels on n'est jamais sûr laquelle est la bonne. Typiquement, des personnes qui utilisent API Platform, ben, votre doc d'API, si vous utilisez les annotations qui vous permettent de générer le fichier qui va bien, en fait, elle fait partie de votre code. Donc, n'exportez pas ce fichier sur le web complètement à l'extérieur du repo pour avoir finalement la version qui est intégrée à votre code et une version externe où vous ne savez pas laquelle est à jour et laquelle ne l'est pas. Soit vous devez automatiser et garantir en fait, que les versions sont cohérentes, soit vous gardez un seul point de contact avec votre documentation. De notre côté, on a choisi de l'écrire à la main. Peut-être parce que moi, j'aime beaucoup euh, écrire du YAML euh, dans mon quotidien. Euh, on verra pour peut-être adapter ça plus tard, j'en sais rien, mais euh, c'est des choses où on écrit vraiment cette doc avant de commencer à travailler. En tout cas, on essaye de se forcer à le faire le plus possible. Et le dernier point, rien de très dingue en travaillant dans le développement logiciel, on essaye d'avoir du contrôle de version sur notre doc, parce que ça permet de suivre les évolutions, les petits ajustements et d'avoir une trace des différentes modifications qui ont été appliquées. Un petit exemple, c'est du YAML, j'ai dit ça j'aime bien le YAML. Euh, très très simple, mais qui reprend les principaux points importants en tout cas par rapport à ce que je vais vous présenter ensuite. Ici, c'est volontairement, bien sûr, très simplifié, mais on retrouve les informations les plus critiques. On a des points d'entrée principaux dans notre documentation. Là, ici, on voit info, server, space, component, qui vont permettre de décrire globalement qu'est-ce qui se passe. Info, ben, ça va être vraiment de la documentation générale, comment j'appelle mon API, le nom de mon projet, la version courante de cette documentation. Serveurs, ça c'est très intéressant parce que ça permet directement de décrire des serveurs qui, lorsqu'ils sont accessibles, vont être utilisables facilement depuis une documentation générée pour faire des vraies requêtes. Et donc ça, ça veut dire que pour tester, je ne suis pas obligé de monter toute une stack avec un serveur HTTP, faire tourner le projet, etc. Potentiellement, si vous utilisez un générateur de doc comme Swagger UI ou... Il euh, y a Redox CLI, je crois aussi, qui fait quelque chose de pas mal là-dessus. Ben, vous pouvez avoir un petit bouton, try tout de suite, hop, je clique, je fais mon app, ça fait, l'appel d'API qui va bien, et je peux voir le résultat directement dans l'interface de la doc. Ensuite, path, ben, ça, c'est la partie la plus importante, c'est les différentes routes qui sont accessibles dans votre application. Ce qui est important de noter ici, et je vais le mettre en surbrillance juste après, c'est le petit mot-clé $ref. Parce que quand vous écrivez de la doc OpenAPI, potentiellement, vous pouvez la splitter en plusieurs fichiers. C'est même plutôt conseillé pour pouvoir en fait vraiment vous servir des différents fichiers comme des petits blocs de Lego. J'assemble les différentes réponses, les différents schémas de données pour pouvoir répondre à mon besoin. Parce que bien sûr, vous allez normalement pouvoir réutiliser différentes réponses à plusieurs endroits de votre application. Et le dernier, dernier point, pardon, j'essaie d'aller un peu vite. Component, ça c'est aussi intéressant, je peux décrire des choses qui vont être un petit peu annexes, mais les schémas ici d'accès, de sécurité. Donc là c'est un exemple qu'on utilise sur un projet aujourd'hui. Je peux me connecter sur mon API en utilisant ici un header qui s'appelle SSO UID, hein, et du coup ben, ça contient une clé d'API. Donc je décris les différents moyens de m'authentifier sur mon application. Donc après le détail, tout ça vous pourrez aller regarder, hein, c'est vraiment très bien documenté en ligne, la référence c'est les euh, très complète. C'est en anglais, mais du coup, c'est quelque chose qui vous fait vous baser dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Donc, je m'en en surveillance la partie qui vous intéresse le plus, passe. On va aller un petit peu plus loin. Donc, globalement, je décris ensuite le contenu du fichier que je référence juste au-dessus, qui s'appelle users/me.yaml. Donc là, j'ai la description de mon point d'API, slash users, me. On voit ici, slash API, slash user, slash Mi. À l'intérieur, j'ai plusieurs possibilités. On est en HTTP, donc je vais avoir un verbe qui correspond ici à GET et tout un tas d'informations qui décrivent quest ce que je peux faire en appelant cette API en GET. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve, décidément, la partie security, donc je peux dire ce point d'API est sécurisé par une des méthodes que j'ai spécifiées dans le fichier précédent. Et ensuite, on retrouve la partie réponse, parce que du coup, je fais un appel, je récupère une réponse, et c'est ça qui nous intéresse ici. Toujours, pour la plupart des éléments, en tout cas, on a un élément de description, des summaries, comme ici, on peut avoir à mon, beaucoup, beaucoup d'informations textuelles qui vont ensuite présenter aux utilisateurs. Ici, je dis que ma réponse, elle est si elle est de type 200, et qu'elle est de, contenu, de type de contenu application JSON, alors ça va me renvoyer un schéma de données qui est défini dans le fichier suivant. Ce qui est important ici, c'est qu'on a le dièse slash user, donc ça veut dire que je peux référencer à l'intérieur du fichier qui s'appelle ici schéma slash user.yaml, je peux référencer un élément qui est présent dans ce fichier. Et donc ici, dans ce fichier, j'ai bien un élément qui s'appelle user avec une majuscule. Donc, il y a vraiment des relations directes entre les références. Et ça, je peux, du coup, après, c'est vraiment très, très souple. On peut combiner tout ça comme on le veut. Le schéma, ça commence à revenir un petit peu plus dans le sujet de la conférence. On va parler de structure de données. Et donc, du coup, comment je fais pour garantir après que ces données, elles respectent bien le format que j'ai décrit. Ici, je dis que mon user, il contient trois propriétés potentiellement. Mais ce qui est important, c'est que dans ces trois propriétés, je vais définir des types de contenu. J'ai des strings, mais j'ai une string qui est de type date, ici. Donc, du coup, je ne peux pas passer n'importe quoi. Je vais avoir aussi des objets, des informations pardon, qui sont requises ici. Dans mon objet user, j'ai obligatoirement, obligatoirement un name et un email. Du coup, ben, si j'ai pas de dated at, moi, moi, euh, pardon, ma réponse, elle est quand même valide. Par contre, si je n'ai ni mail ni email, alors là, ça va poser des problèmes. Donc ça, c'était le petit tour d'horizon, juste histoire d'avoir un exemple sur lequel on s'appuie par la suite. Je vais vous raconter donc, la petite histoire du projet sur lequel on est en train de travailler. Donc c'est un projet d'API, on a une API qui est la source des données présentes dans ce projet-là. Cette API elle est consommée aujourd'hui principalement par un front-end qui est écrit en Vue.js. Ça c'est important parce que ça veut dire qu'on a quand même la souplesse de faire des modifications sans que ça impacte personne d'autre que nous-mêmes. Si on fait les modifications dans le front et dans le back, ça roule globalement, ça continue de fonctionner. Mais par contre c'est important que ces deux sujets soient bien séparés. C'est-à-dire qu'on a des développeurs qui travaillent d'un côté et de l'autre, même si on n'est pas à 50, et donc, du coup, il y en a qui font du front et du back. C'est pas la question. C'est On essaye de se mettre d'accord assez vite sur, normalement, qu'est-ce que c'est le format de données qu'on va échanger entre les deux parties, parce que, malgré tout, ça reste des applications qui sont globalement séparées. Elles communiquent à travers une API, et donc, cette API, il faut que ce soit correctement documenté. Alors je dis tout ça comme si ça fonctionnait super bien, qu'on avait une doc d'API de tous nos points d'API, nickel et tout ça. Euh, c'est encore en cours, hein, bien sûr. C'est juste que le chemin qu'on a parcouru pour l'instant, on juge, en tout cas moi je juge, que ça nous a vraiment aidé à améliorer les collaborations entre toutes ces personnes. Et ça nous aide à fiabiliser petit à petit notre travail. Et c'est vraiment ça qui est important. Il faut savoir aussi que la doc d'API, tout au début, vous ne rigolez pas trop, on l'écrivait en markdown. Parce que du bon, coup, on s'était dit, ça serait sympa, on décrivait tous nos points d'API en Markdown, et au final, bah, c'était bien, sauf qu'au bout de deux semaines, quand on avait modifié une propriété d'un côté, il bah, n'y avait rien qui nous disait qu'on s'était trompé, qu'on avait oublié de mettre à jour la doc, et on s'est retrouvé très très vite avec de la doc obsolète, mélangée avec de la doc qui est à jour, et du coup, bah, là, c'est vrai que ça commence à devenir n'importe quoi. Donc dès qu'on a commencé à avoir ces incohérences-là, on s'est dit, bah, on avait utilisé un langage, qui ne va pas, bah pourquoi pas te tenter pardon, un autre outil Parce que la bonne volonté par rapport à cette doc en markdown, c'était super, mais au final, on avait besoin de mettre en place des process un petit peu plus précis pour travailler efficacement. Donc, globalement, on est venu à s'intéresser à OpenAPI parce que ça nous permet d'avoir un langage descriptif du fonctionnement de notre API et d'avoir tout un tas d'outils. En vrai, tout au début, c'était surtout parce que je trouvais les interfaces de visualisation tellement cool que du coup, si jamais je pouvais livrer au client ce petit bout d'HTML avec toutes les URL et tous les exemples de réponses, c'était magique en fait. Il avait l'impression qu'on avait fait un truc incroyable. Alors qu'on avait juste écrit du YAML et lancé une commande au final. Après, on s'est dit, bah, c'est bien beau d'avoir ça, mais si on essaye d'avancer un petit peu plus et d'avoir dans ce bout de YAML un peu de logique pour nous aider à valider notre travail, ce sera encore mieux. Donc, Comme je le disais, on a fait le choix d'écrire pour l'instant cette doc à la main. Peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus tard et qu'on choisira de mettre en place des outils. Je parlais d'annotation dans API Platform, par exemple. Il y a tout un tas de solutions. En fait, l'idée, ce n'est pas euh, un, de forcer à se dire qu'il faut absolument utiliser une méthode ou une autre. C'est plus déjà de présenter ce qui est possible. Donc, on commence à écrire de l'Open API à la main. On commence à documenter nos points d'API. On a notre pipeline d'intégration continue qui nous génère un super beau HTML avec toutes les petites informations magnifiques qu'on peut livrer aux clients. Sauf qu'en fait, bah, du coup, ça n'a toujours pas changé notre problème. Le markdown, c'était super, le YAML, c'est « mieux ». entre guillemets. Mais en fait, euh, si jamais j'oublie de mettre à jour ce YAML, bah, ça ne change pas le problème. Et donc, bah, une documentation, effectivement, elle a deux sens que si elle reflète l'état actuel de l'application. Je ne peux pas retrouver qui c'est qui avait vraiment dit ça, mais du coup, ça fait écho aussi à ce qu'on a entendu hier. Enfin, la doc, effectivement, si jamais elle est là, mais qu'elle ne vit pas correctement, c'est un vrai problème. Comme je le disais, OpenAPI, c'est toute une suite d'outils. Donc, il y a plein, plein, plein de choses dans l'écosystème, principalement pour faire du mocking et de la génération. Parce que bah, grâce à cette description très technique de mon fonctionnement, je peux créer un faux serveur qui me génère des réponses valides. Parce que du coup, j'ai toute la description dans la doc. Je peux aussi créer des fausses requêtes. Sans trop de problèmes. Sauf que le problème, c'est que nous, on veut des vrais tests sur notre application. On ne veut pas créer quelque chose qui est complètement valide, mais valide dans aucun contexte concret de client, en fait. Après, on peut aussi créer des clients. Enfin, voilà, Il y a tout un tas de choses qui sont magnifiques dans ce, cet écosystème. Il y a GNPHP qui a été développé par JoyCode, qui permet de générer plein de codes. Il enfin, y a vraiment énormément de choses qui sont cool. Après, ça ne répondait pas exactement à ce qu'on avait comme besoin de nous par rapport à ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire de la validation. Et du coup, j'ai trouvé un petit package qui s'appelle psr 7 validator Son rôle à lui, c'était de dire je m'assure qu'une requête que je prends en paramètres, elle colle avec ma doc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà qu'elle est définie dans ma doc, que le schéma de la requête est correctement défini aussi, que les paramètres sont du bon type, etc. etc. Et ça, c'est entre guillemets, facile, je vous laisserai aller voir le code pour vous rendre compte que ce n'est pas si facile que ça dans l'implémentation, mais une fois que l'outil est là, ben, en fait, on a les YAML qui décrit exactement ce qu'on attend, il n'y a plus qu'à dire ben, ça match ou pas. Et du coup, ben, là, on a déjà une première étape de franchise, je peux valider que mes requêtes qui rentrent, elles sont vraiment propres. En plus, après, bon, ça, ça vient un petit peu euh, peut-être à l'encontre de certaines idées, euh, mais moi, j'adore les PSR HTTP. J'ai contribué à HTTP Plug, enfin, c'est vraiment un écosystème qui me faisait bien vibrer. Alors après, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais ce package League, il utilise la PSR7, il utilise tout ce qui va être autour de cette interopérabilité et je trouve ça vraiment cool. Il est conçu comme un middleware, donc en fait, on peut l'interfacer facilement sur n'importe quel framework. En fait, j'ai une requête qui rentre, je peux la valider, j'ai une réponse qui sort, je peux la valider aussi. Il est framework agnostique. Enfin, si vous faites du Laravel ou du Symfony ou n'importe quoi d'autre, on peut le plugger tant qu'on est basé sur la PSR7, bien sûr. C'est un peu la promesse à la base de tout ça. Et il est aussi basé sur des outils fiables. Il y a une librairie pour parser la doc OpenAPI qui est embarquée à l'intérieur de ce package de validation, qui est aujourd'hui vraiment très complète. Et du coup, ben, moi, j'ai commencé en fait, à m'intéresser à ce truc-là en disant ben, je vais essayer de plugger ça dans notre écosystème de projet qui est un projet Symfony, avec des tests PHP Unit, qui utilise du browser kit, enfin quelque chose d'assez euh, standard, je dirais, dans l'écosystème aujourd'hui. En tout cas, euh, j'imagine pour la plupart d'entre vous, vu qu'on est en France et que euh, on entend beaucoup parler de tout ça. Et donc L'idée générale, en fait, c'était de s'appuyer sur un schéma qui ressemble globalement à ça. J'ai une requête, je la valide, j'ai un client HTTP, parce que potentiellement, euh, c'est bien de valider les requêtes et les réponses, mais je ne vais pas le faire sur la prod. Parce que si ça pète, ça me fait une belle jambe. Je veux m'assurer que ça roule avant de déployer. Donc j'ai un client HTTP, pour l'instant, on ne sait pas trop quest ce qu'on va en faire. Et j'ai une réponse qui va être aussi validée. Si tout roule, on est content. S'il y a un problème, à n'importe lequel des moments, j'ai envie de récupérer les heures de validation et potentiellement de les remonter à l'utilisateur, qui est ici, dans l'objectif, un développeur. On veut que ce soit corrigé avant d'être déployé. Le fait de charger aussi le schéma et de valider les requêtes et les réponses sur des requêtes réelles en prod, c'est vraiment très déconseillé parce que c'est assez lourd. Clairement, on va faire du parking, d'un gros YAML, beaucoup de validation. Ça ne doit vraiment pas être fait en prod. Encore une fois, moi, je suis toujours un grand fan de ces PSR. Donc, On a la PSR 7 avec les messages, on sait faire des requêtes, des réponses. On a la Server Request Interface. donc Ça, c'est intéressant parce qu'on commence à se dire ben, peut-être que ce que j'aimerais, c'est embarquer tout ça dans une suite de tests PHP Unit. Et donc, je ne veux pas être dans un cadre de serveur qui existe pour de vrai, que j'appelle pour de vrai avec un appel HTTP, avec une vraie réponse. Peut-être que si jamais j'arrive à faire rouler tout ça directement de façon très technique, ce sera encore mieux. Ensuite, on a les Factories qui sont du coup dans la PSR 17, je suis capable avec les factories de créer des requêtes, de créer des réponses, pas de créer du tout des réponses, de créer des requêtes, de créer des, des, de, des corps de requêtes, pardon, des URL, etc. Et on a la PSR 18 avec le client qui nous permet de définir du coup globalement le comportement d'un client HTTP. Grâce à la communauté, on a tout un tas de packages qui nous permettent de faire des trucs super. Alors, c'est vrai, ça fait pas mal de boilerplate code. On a plein de trucs pour pouvoir transformer les choses qui arrivent dans un sens pour les mettre dans le bon format avant de les passer à la suite. Mais typiquement, ce paquet, il permet de transformer une requête Symfony, je vous ai dit qu'on utilisait Symfony, en requête PSR7. Et Il permet de faire l'inverse pour récupérer à partir de la réponse PSR7, retransformer ça en réponse Symfony. L'inverse, à partir de la réponse Symfony, la retransformer en réponse PSR7. Bref, en tout cas, on est capable de faire le travail dans les deux sens. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, mon petit package de validation lui parle le format PSR7, Symfony ne le parle pas par défaut, mais grâce à ce paquet-là, on est capable de faire le, le bridge entre les deux. On a HTTP kernel aussi qui est euh, pourquoi pas, en fait, il aime aussi les PSR parce que du coup, le HTTP kernel de Symfony, ce qui est top, c'est qu'en fait, il a une méthode handle qui est décrite ici, et donc en fait, lui, il prend une requête, une requête Symfony, bien sûr, c'est le HTTP kernel de Symfony. Et il me retourne une réponse. Et donc, en fait, je peux demander à mon application de m'exécuter n'importe quelle requête que j'ai construite pour pouvoir récupérer la valeur sans passer par aucun serveur HTTP. Là, on commence à s'approcher de quelque chose de sympa. Bien sûr, on utilise des clients interface qui viennent, des PSR. Voilà, je passe là-dessus. Ce n'est pas vraiment le plus important. Et du coup, ben, on commence à monter là, petit à petit un petit POC. Là, moi, j'avais poussé une MR sur notre GitLab en disant, ben, regardez, on arrive à brancher ce package là qui s'appelle League Open API PSR7 Validator. On commence à avoir des petits retours sympas. On commence à trouver déjà des incohérences aussi. Alors, j'avais testé deux points d'API et qui étaient des points d'API normalement très faciles, où il n'y avait pas de contraintes. Donc, on se dit, il y a quand même vraiment de l'intérêt à pousser dans cette direction. Qu'est-ce qu'il faut voir avec cette histoire d'implémentation ben, On a un builder qui, lui, vient de la librairie OpenAPI Validation. Il me charge le schéma YAML, lui, le from YAML file. En gros, je lui, demande, je lui donne le chemin vers mon fichier YAML de configuration. Les dollars ref, les références entre les fichiers, tout ça, c'est résolu à l'intérieur directement par le paquet qui parse. Donc, je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Je lui donne le fichier et s'il arrive à l'ouvrir, ça roule. Je récupère un objet request validator, ben oui, je veux valider ma requête, j'appelle une méthode validate dessus, je lui passe la requête en paramètre. s'il y a une erreur, boum, exception, j'ai un problème, je peux le traiter. Ensuite, j'ai le petit commentaire à la ligne 8, là, trigger request en get response, c'est la partie http client. Et enfin, ben, pareil dans l'autre sens, j'ai ma réponse, je vais la valider, donc je génère un objet qui s'appelle response validator. La seule petite différence, c'est qu'il prend par mettre un autre objet qui vient de la librairie. Bon, en gros, il faut dire que la réponse elle est liée à une certaine URL, parce qu'il faut qu'il arrive à la retrouver à l'intérieur du schéma. Et donc, du coup, c'est ça le point d'entrée pour pouvoir faire le boulot. Donc, je reviens sur mon idée générale. Globalement, ben, si on s'arrête là, on est déjà capable de faire pas mal de petites choses. On est capable de gérer la première étape de validation. La dernière étape de validation, pour l'instant, on ne sait encore pas trop comment on fait pour pouvoir générer des vraies requêtes, on a vu qu'on a un petit kernel client qui peut être utilisé, et donc du coup, globalement, en fait, si on est déjà capable de mettre tout ça ensemble, je peux mettre ça dans une suite de tests. ça va me péter des exceptions dans tous les sens, s'il y a des problèmes, ce sera peut-être pas très joli, mais en fait, je vais avoir une, un vrai contrôle sur ce qui se passe. Sauf que pour l'instant, en fait, une requête, c'est rien, on n'est pas du tout capable de les générer. Une réponse, ben, on est capable de la parser, mais en fait, la requête, c'est ça le point d'entrée, il faut être capable de... Créer ces cas de test, qu'est-ce que j'appelle, c'est quoi que je valide en fait. Et c'est là où nous on, est, on a été un tout petit peu plus loin, on s'est dit bon, on veut essayer d'intégrer des tests entre guillemets métiers, c'est-à-dire je pilote en fait qu'est-ce que je vais tester. Je génère une requête pour accéder à telle URL avec tel verbe HTTP, tel body, tel paramètre, je la passe dans mon client et je récupère la réponse. Donc on a créé un petit outil qui s'appelle Raven, Donc, euh, désolé Sarah, on n'a pas trouvé un nom qui est très parlant du coup, mais euh, c'est le petit délire. On s'est dit, ça ne parle pas vraiment de API, effectivement. On va valider par rapport à la documentation. On va utiliser des vraies données pour tester. Et du coup, on va pouvoir vérifier le comportement de l'API. Donc, globalement, c'est tout ce que je viens de vous dire, sauf qu'on va utiliser des vraies données pour tester. Et donc, toute la logique de validation, elle est déléguée à cette librairie du PHP League qui est bien maintenue, bien solide. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des requêtes. Pour ça, on va utiliser Faker PHP, qui est bien utilisé aussi dans l'écosystème et qui nous permet de générer dynamiquement tout un tas de choses. L'intérêt de Faker, en fait, c'est qu'il va nous permettre de créer des providers. Ces providers, je vais pouvoir les brancher directement sur mon jeu de données interne. Et donc, je vais lui dire bah, oui, il va me chercher le vrai identifiant de l'utilisateur, en fait. Celui qui, potentiellement, est généré à la volée quand je démarre mon application dans mes fixtures, qui a un UID V4 de 14 caractères avec des tirets complètement aléatoires. Bon, J'aurais très bien pu le mettre en dur dans mes fixtures aussi, hein, ça aurait fonctionné, mais... On a maintenant cette possibilité de résoudre les données pour pouvoir avoir quelque chose de très lié en fait, à ce qu'on fait au quotidien. Et on va pouvoir ajouter des contraintes de validation. Donc ça, C'est la petite couche en plus, c'est d'être capable de dire ben, si j'appelle l'API « slash user slash me » en « get », je veux qu'elle me renvoie une 200. Et dans la doc OpenAPI, en fait, je veux avoir décrit que cette API elle peut me renvoyer une 200 ou une 401. Parce que du coup, bah ben oui, si je ne suis pas authentifié correctement, elle va me renvoyer une 401. Donc si jamais quand je fais l'appel avec une requête valide, ça me renvoie une 401, le validator, lui, il est content. La réponse, elle existe elle est validée, elle est correcte. Par contre, nous, ce qu'on veut rajouter, c'est que cette requête précise, on s'attend à ce qu'elle envoie une 200, en fait. Et donc, c'est là où on a un peu ce côté métier qui vient se rajouter. C'est de dire, je vais générer des requêtes avec des petites contraintes de validation qui vont être utilisées pour pouvoir faire les tests. Donc, on va avoir des trucs qui ressemblent à ça. Pour l'instant, c'est des tableaux principalement. Donc, si vous voulez jouer, vous pouvez aussi faire du YAML. J'ai dit que j'aime bien le YAML. Euh, et charger ça depuis un YAML et l'utiliser directement avec un petit peu de logique autour. Mais qu'est-ce qui est important de voir ici C'est les petites lignes que je mets en surveillance. La première, c'est que notre URL ici, elle va être potentiellement dynamique parce que bah, le slash ID entre accolade dans l'URL utilisateur, bah, cet identifiant potentiellement, lui, il change à chaque fois que j'ai démarré mon application, à chaque fois que je lance mes tests, à chaque fois que j'ai réinitialisé mes fixtures. Et donc du coup, je veux pouvoir aller le générer dynamiquement. J'ai globalement utilisé la même syntaxe que ce qui est déjà utilisé dans le package de génération de fiction, qui s'appelle Alice. Donc, Pour ceux qui utilisent déjà ce genre d'outil, vous ne devriez pas être trop perdu. Les petits chevrons, le nom de la méthode, les parenthèses, la possibilité de passer des paramètres. On est globalement dans, la même, dans le même délire. On n'a pas réinventé la roue, on s'appuie globalement sur ce qui existe pour avoir quelque chose qui nous permet de travailler un peu plus efficacement. Et donc ça, ça nous permet de générer un corps de requête qui est très lié à ce qu'on cherche à faire. Et on ajoute, alors moi j'ai appelé ça expectation, mais ici je dis que je m'attends que cet appel, il me renvoie une 403. Et donc on a la logique juste avant l'objet executor, qui n'exécute pas concrètement, mais qui exécute du code bien sûr, euh, il va rajouter des validations en plus de juste ma requête elle existe dans ma doc, elle est valide, ma réponse elle existe dans ma doc, elle est valide, mais en plus je vais avoir des vérifications côté utilisateur. Ici, le status code, c'est quelque chose d'assez basique. Je veux m'assurer que c'est du 200, du 401, du 500, mais on peut aller un petit peu plus loin. C'est ce qu'on a fait dans le projet sur lequel on travaille pour l'instant, c'est de dire, ben, j'ai cette information dans mon JSON de résultats qui contient telle valeur. Pour l'instant, dans le projet CHTU Raven sur GitHub, il n'y a pas ce truc-là, mais c'est facile d'en rajouter des nouveaux parce que du coup, ces expectations-là, on peut les construire en, fait, en respectant quelques petites interfaces. Et on continue d'avancer, en toujours. On se dit, ben, ça serait quand même top de pouvoir exécuter ça dans notre suite de tests, dans l'intégration continue. Si en plus je peux avoir de la couverture de code en utilisant mes tests PHP Unit, alors là, mais moi je suis refait, quoi. Parce que dans GitLab maintenant, je peux carrément voir le code qui a été couvert par mes tests dans ma merge request. Enfin, là, ce serait vraiment le, le pied. Et du coup, ben, on commence à implémenter ça petit à petit. Globalement, ça ressemble vraiment à ça, c'est-à-dire que j'ai une méthode un data provider PHP Unit. Et du coup, dans ce data provider, bah, j'ai toute ma logique de génération de tableaux. Donc, ça peut venir d'un YAML, de tout un tas de trucs. Je déclare mes requêtes. Et à l'intérieur de ma fonction ici, je vais avoir un bout de code qui ressemble à ça. La première partie, bah, je charge mon schéma. Alors, ça, clairement, ça pourrait être externalisé. tout ça On n'est pas en train de juger ce code. C'est un code d'exemple. bon Il y a toujours des choses améliorables. Ensuite, j'initialise mon objet de test. En gros, le, le truc qui va être responsable d'exécuter les tests. Je construis ma requête, les expectations qui vont avec. Je lance le test ici. Et si jamais j'ai une exception qui est renvoyée, parce que pour l'instant, ça utilise un mécanisme d'exception, bah, je capture le message de l'exception. Et en gros, j'ajoute une petite assertion PHP Unit parce que je me suis rendu compte, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, j'ai je me suis rendu compte que si jamais je ne mets pas d'assertion, phpunit ne calcule pas le code coverage. Euh, donc Du coup, bon, ça sert juste à générer du code coverage quand j'en ai besoin. Est-ce que un, mon message existe Si oui, bah, du coup, euh, c'est un problème, donc je vais afficher le message. Ça ça permet d'avoir des trucs qui ressemblent à ça. J'ai exprès utilisé le format test-docs, qui est intégré à phpunit parce que je le trouve bien lisible et ça rentrait bien dans les slides aussi. Vous pouvez avoir le, comment, le rapport de base avec les petits points, les F et tout ça, ça fonctionnera pareil. C'est juste que là, ça met en lumière, finalement, de façon plus lisible. Et donc là, ben, je vais avoir des erreurs comme ça qui vont popper dans mes tests. J'ai créé une requête, je l'ai envoyée dans mon kernel Symfony. Je ne passe même pas par BrowserKit, hein, je l'ai vraiment envoyé dans le kernel Symfony. Donc là, on ne parle pas de navigation, de générer un faux utilisateur ou quoi. C'est vraiment, euh, je passe directement la fois à l'intérieur. La validation a eu lieu, ça me renvoie à une erreur potentiellement ici. Pareil avec un autre type d'erreur qui va être, bah, j'ai une propriété qui est là ou qui ne devrait pas être là. Et donc là, je vais avoir les informations qui ont été renvoyées et on me dit, bah, en fait, il manque la propriété data.attributes.email avec la petite phrase qui va bien. Donc ça, bah, c'est assez cool. Ce que je vous disais, c'est que cette histoire de conférence driven development, ce projet-là, il a globalement, la toute première version a été terminée il y a une semaine, donc il reste encore pas mal de boulot à faire pour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique, typiquement avoir plein de tests possibles ou des choses, mais l'idée, c'est déjà qu'on arrive à avoir des petits bouts de doc qui sont testés et validés, et ça, c'est vraiment top. Ça respecte notre schéma, ça vérifie avec des vraies requêtes, en fait, et du coup, c'est des vérifications spécifiques au projet, et ça, c'est top. Donc maintenant, vous pouvez tous tester votre application avec OpenAPI. Merci, au revoir. Euh, pourquoi ne pas essayer J'ai essayé de faire un beau petit readme. Donc allez au moins jeter un coup d'œil, ça me ferait plaisir. C'est utilise des standards BSR euh, parce que j'aime bien ça. Et du coup, vu qu'on est au niveau librairie en fait, l'interopérabilité elle est vraiment très importante parce que comme je le disais, c'est framework agnostique. On veut pouvoir l'utiliser dans pas mal de contextes différents. Les contributions sont bien sûr les bienvenues. Comment démarrer Donc la doc OpenAPI qu'on a nous. Clairement, elle couvre vraiment un très petit nombre de points d'API. Et en fait, ce n'est pas très grave. C'est toujours pareil. Il vaut mieux avancer un pas à la fois que rien faire du tout. Tout n'a pas besoin d'être documenté. Le doigt il n'est pas bien mis. Parce qu'en fait, déjà, si on arrive à documenter un point d'API et que du coup, ce point d'API, on arrive à le valider correctement, bah, c'est top. Demain, on en rajoute un, etc. Et on finit par avoir un workflow en fait, assez vertueux effectivement, de tests et de validation. Bien sûr, il faut enrichir les tests avec des données particulières, parce que du coup, quand on va tomber dans un bug qu'on n'avait pas pensé, ben, ça peut être pas mal de rajouter une nouvelle requête dans notre jeu de test. Et je vais terminer là-dessus. Préparez-vous au DDD, Documentation Driven Design. Donc on peut documenter l'API, écrire la requête, et ensuite coder. Donc après, c'est une variante du TDD, un petit mix du DDD pour les autres aussi. Voilà, c'est euh, globalement... C'est vraiment cette réflexion autour de notre documentation et ce concept de documentation driven design, pardon, il illustre vraiment bien les choses. On s'est dit comment réussir à mieux collaborer en fait, entre le back et le front. Pourtant, on est sur le projet, un projet relativement euh, basique, dans le sens où euh, tout est dans le même repo, on n'a pas plein de microservices dans tous les sens, on n'a pas des API euh, complètement tordues non plus. Mais en fait, ça nous permet vraiment de se poser des questions à un moment qui, pour nous en tout cas, est le plus opportun pour pouvoir réussir à faire des choix. Et après, une fois que ces choix ont été faits, ils sont entérinés et on n'a plus qu'à les faire les implémenter. Voilà, C'est tout pour moi. Merci de votre attention.